It's made in Russia. You can't do everything with it. It's a Russian car. This battery can do work. Non, vous déconnez avec le klaxon là. Non. Good Russian tech. C'est quoi ce truc, attends. Ah oh, c'est. Bonjour. C'est un oise, Vous êtes sérieux les... On l'a trouvé sur le bord de la route. pas c'est le casse casque oh se la la car <rire> Vas-y, la le mot de sang. Bon, c est c est pas, la C'est bon, il... <rire> il est très bien comme ça la la pas, la la je pense qu'il la la la la la la la la cul. la la Good véhicule. Allez, j'arrive les mecs <rire> Regarde le Z, il est là Salut euh, Ça regarde, va Regarde, regarde, regarde-moi regarde Salut <rire> <rire> Allez, moi je m'en vais Mais attends, mais tu sais que moi si je sors du véhicule, oh, ça me oh, laisse... de. Merde, je suis bloqué Oh putain je... <rire> <rire> Il est mort Vas-y <rire> je par la voiture Attends, attends, non tu... Oh, oh, oh Merde Oh, il te frappe, il te frappe, il te frappe Oh, oh, oh le, mec <rire> le mec Oh, le mec Rome parle-toi Appel, parle Appelle, appelle Kimi Les gens qui voit ça, c'est énorme <rire> Non Non Oh putain, non Ah, il s'est cassé les deux guibols C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Salut Salut, Salut. Salut. Allo, <rire> ouais. oui, hein. ouais, je suis là-haut Y'a oui, alors y'a eu, comme, qui dirait, dirait un petit problème. problème. Euh, On n'a euh, pas été non, formé pour zones, ça, bordel Hum C'est malaisant C'est problématique euh, un, peu, ouais. un peu, effectivement, c'est problématique. Tu peux en descendre du véhicule oui je pense. J'espère que, je que, que je vais pas mourir. Attends, je vais regarder si les coraux elles vont bien hmm oh. Ça me paraît bien tout ça On a perdu, On a perdu aussi un chien, pas, G, pas, G pas G. loin. Mais bon euh, oh. je sais pas il s'est bien arrêté de rouler d'un coup sur la roue, route. Ah mais tu fait une connerie chose du véhicule, les gars oh, Ouais attends, attends, ouais, je, je vais le récupérer les roues. Tu peux reposer la roue sur le véhicule toi s'il te plaît Tu okay, branles là Mais oh Je vais vous refaire spawn le véhicule les gars, vous mettez pas devant moi surtout. Oh le tour de magie ah, jeep <rire> okay. Euh ok... qu'est-ce que tu fais avec ça là Jette cette merde là, tu vas la salir Ticon con Oh il y a une tête quand <rire> même temps gros <rire> Oh tu vas <veux> arrêter tes <rire> conneries Il <rire> y en a une qui chêle les couilles ici <rire> Il vais en S'il te plaît tu me donnes le tournée Espèce Oula Oula, allez vénère là Arrête t'es conneries con bordel Ne provoque pas les dieux Je... alors... Je... <rire> je suis à deux de bouillard Mais tu es mort mec, tu m'as tué Ah merde ah bah là vous vous démerdez les garçons Comment te dire mec Quand tu viens faire de la merde <rire> <rire> Bah Papi, hein, quand... bah, il m'a tué faut... ce gros con pourquoi tu <rire> tu... Mais bon, je lui ai juste mis une patate, il est mort. Bah récupérer ses affaires. Bon, bah il faut faire, euh... dites-leur qu'il faut me faire hip-hop là. Mais pourquoi on peut pas rentrer par contre Ils nous ont filé un véhicule bugué. <rire> T'es mal le tad ah, ah, ah, Arrête, arrête, arrête. Ah. Oh là là, il m'entoure <rire> <rire> On essaye de réparer là oui, C'est un mécano on, on, on nous on a donné un, un véhicule factice un j'ai balancé de la viande dans la gueule Tiens <rire> un ah là Ah ahah t'as un honte on te fait Bouff Bouff la viande Laisse moi encore un morceau de viande je te ban C'est bon C'est bon C'est bon Ah c'est euh T'A GUEULE <rire> Elle même me taper Elle veut me taper Elle même me taper en cul là Non non non non non non Rires non Non non Non non Non Non Non Non Non Non <rire> oh, Non <rire> Je sens que je suis proche. Ouais, merci, ai fait. Fait. Oh merde Il tire à ses pieds pour lui faire peur. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Stop, stop, stop, stop. On a eu notre petite dose. C'est bon, c'est fini. Et merci pour le van. Ah oh. Tu peux disposer. Pourquoi Je je sais pas. Je roule. Je me retourne. Là, il y a pas eu de lag. Il y a pas eu de bug. J'ai la gamme mort dans l'inventaire pour... Allez, bouge-toi esclave Voilà. Ah. Putain... Hein. C'est même pas un lag en plus, c'est juste la route qui est mal branlée quoi. <rire> Emma, y a, y a, elle est où la bosse là, ici, là Couchienne, j'ai peut-être une idée. Quoi Parce que là, le véhicule il twerk un peu, t'as vu. Attends, recule, recule, recule, recule. Recule Recule Moffi recule j Oh Oh mon cul Il m'attaque mmh. Oh qu'est-ce que vous faites là Oh il m'attaque avec son putain de truc ah Faut sauter en fait Faut appuyer sur espace Oh mec Oh, oh il <rire> Un ah, quoi Il est retourné Merde, ouais. j'ai eu le ticket. Ah bah c'est bon. Ouais, de toute façon, il marche plus. Ah, Comment ça, il marche il veut plus, plus. Il ne plus démarrer, je crois. Salut les gars Alors, ouais. eh, pour bon, le... on a réussi on a à, à réussi retourner à le, le, le véhicule, véhicule mais, euh, mais euh, je tiens à signaler qu'avec ce véhicule-là, véhicule de temps en temps, temps, temps, il se retourne se tout, tout seul. Tout seul. Ouais, franchement, quand il a été mis ce serveur, ce, ce véhicule, je trouvais que c'était de la merde. Et quand j'ai effectué les tests dessus, j'ai pas eu de cas de retournement, mais... Ouais Ok... Non non non non c'est pas nous. Qu'est-ce qui se passe là Je vais si y'a quelqu'un autour. Pourtant y'a personne à la range quoi. Oui oui. Moi faut, va comprendre. Du coup le véhicule il est complètement bugué, il se retourne tout seul. Ça fait deux fois qu'on, qu'il se retourne. Problématique ou pas, il sera viré. Le problème c'est qu'on essaie d'offrir une quand même une choix dans les véhicules, choix, que tu ne sois pas qu'on t'empêche bah, bah. de la Sedan, de la da Il y a un y a mode, mode c'est ah, fou, en fait des, des grenades, ça vient de péter juste là. Ah, ah non, non Ouais, tu peux me menacer, mec <rire> C'est hein. une patate de dieu. <rire> Alors, euh, ce que je voulais dire, c'est que des fois, on va dans le workshop, et puis on regarde un peu les derniers modes, derniers modes de sortie, de sortie etc., les nouveautés. et on a trouvé, on a trouvé genre, genre deux euh, modes. Donc un qui rajoute des trucs de Walking Dead, d'ailleurs, il rajoute aussi le chapeau Cowboy et le Magnum. qui passe devant Il s'est pris une tête, gros, il a résisté Ouais, les gars, je vais vous laisser retourner à vos activités. Bah, bon, pas bah, de problème, Robocop. J'ai pensé à utiliser du coup le hunter que je vous ai fourni. Hein, ils sont quand même moins, moins plantés, plus solides. Du coup, c'est voilà. <rires> derrière. <hérif> ok, c'est 3 PO. On rigole, on rigole, on rigole. Ah mais ma température oh, a baisse en plus chance, Oh le bâtard <rire> <rire> le <Godard. rire> Ah Arrêtez de le titiller il m'a jamais eu le TP Il bloque trop là <rire> <rire> <rire> <rire> Alors, Il l'a pas TP mais il va le retrouver Sorry I lui. don't speak c'est 3 PO Team Blue, on comprend plus rien Mec Je suis en train de nager mec Je nage Regarde <rire> là où il va je nage, ouais, fais, fais. Ouais, je m'en vais, je où nage, je nage. What Mais c'est moi ou, ou Digicode, sur la deuxième porte, il est, il est plus là Faut l'avoir à travers le truc quoi. Oh merde oh, <rire> oh, <rire> Il en a fait exprès, je suis sûr il en a fait exprès. Oh Oh, oh il va j'allume la voiture ou pas Attends, pas tout de suite, attends que je sois loin. <rire> J'allume ou pas Attends, attends, je vais voir si terrain. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. <rire> Construis. Coupe le moteur, j'ai pas envie de mourir. Allume-le, wow, wow, allume-le, allume allume-le, allume-le. Oh, je... je suis un tas de terre. <rire> je suis un gros tas de terre. Je peux m'en aller. Oh, le démon. On va faire un étage. <rire> What What what the... Oh, what the fuck Je peux m'en aller Je suis... Allez, faites de la terre Faites de la terre oh. Je suis une voiture, Harry Je m'envole Oh, oh, attends, regarde, elle va s'en aller, là. Oh, attention. Je sens bien s'en aller, là. Putain wow. Le mec, il tente d'enculer, la l'autre. Oh, ah, ah. <rire> oh, en Faites moi est-ce que vous pouvez faire un autre tas de terre au-dessus histoire que je, je monte un étage encore J'ai plus la pelle WOW, wow, wow. <rire> Mec Mais... Je suis un monster truck Oh Il y a un problème là, y Il a un petit souci, je ne vois plus la route <rire> <rire> Ça y est gros. Non non, vas-y rouvre la porte, rouvre la porte Oh putain je sens bien le, le petit sang ouais. qui Bouge bouge bouge bouge bouge bouge bouge bouge bouge bouge Vas-y vas-y vas-y vas-y vas <rire> Oh le moteur il est mort <rire> Le moteur il est mort <rire> Ça requint le truc Mec le moteur il est mort Tu veux peut-être que je t'ouvre la porte <rire> Ouais je veux bien Non non non non non Il va décoller gros ça bug Attends je me mets dessous Wow Wow, wow. C'est pas fini hey, certains. Mais chou, chou là, chou là, là what the <rire> fuck chou Je suis à l'envers merde. Oh, oh. Par contre Ouh. là le moteur il est mort les gars.